Jacques Seguela, bonjour. Bonjour. Je me présente, moi, c'est Anema. Hein, dans le jargon des esthéticiennes, hein, on pourrait dire hein, que je suis. Attention, une... ma femme a été esthéticienne. Ah, et, et, et, bien, et bien justement, on pourrait dire que, que je suis une sorte d'épilation totale hein, de, de l'amour. Hein. C'est vrai que si si je devais me définir, et bien, et bien, je dirais hein, que je me sens un peu comme comme une partie le jeu de cette famille hein, qu'on aurait proposé à un orphelin, au cours de laquelle personne <rire> ne, ne s'abuse jamais, hein, ce, ce qui est un peu dommage. Hein. Bref, je, je suis célibataire hein, sèche comme un pambania et, et ravie hein, de, de vous rencontrer. Et d'autant plus ravie hein, que, bah, que même si physiquement hein, du fait de, de ce petit ascendant stéridant hein, que vous donne votre sourire aussi parfait hein, que, que désormais suspect, et, bien, et bien, vous êtes du coup hein, une, une sorte de mix entre la version aussi vivante que non moustachu, hein, de, de ce célèbre producteur de musique, hein, passionné aussi bien par, par Saint-Tropez hein, que, que par les mariages intergénérationnels, hein, je, je parle bien évidemment du, du célèbre et probablement fossilisé Eddie Barclay, et la version aussi humaine que non biglose hein, de ce célèbre personnage de dessin animé, hein, aussi mieux peu qu'un qui que ce bon vieux Mister Magou, hein. et, et bien malgré, ce, et bien malgré ce, ce petit ascendant point soleil hein, qui depuis le temps, j'imagine, d'avoir commencé à préoccuper sérieusement votre dermato. Et eh bien, eh bien, malgré ça, hein, c'est bah, quand même pas tous les jours hein, qu'on a la chance hein, de pouvoir rencontrer hein, un publicitaire écrivain et conseiller en communication de talent hein, qui, bah, qui, après avoir obtenu un prestigieux et néanmoins déprimant doctorat en pharmacie, n'a hein, bah, pas hésité à troquer définitivement hein, la, la vente des micro microlax pour celle des AX hein, en devenant, dès 1970, le, le grand manitou de la publicité. Une créativité hors normes hein, et un sens de la formule qui fait mouche à hein, qui bah, Qui vous permettent hein, depuis 50 ans maintenant de, bah, de nous refourguer absolument tout et, et n'importe quoi. Hein, Puisqu'en plus, de, de revenir aujourd'hui avec votre 26e livre intitulé Merde à la déprime, et bien, et bien, au vu de votre parcours de winner, et on peut en arriver à la conclusion hein, que finalement, hein, mis à part Lionel pas vous bah, vous pouvez absolument tout vendre. Hein, une, euh, une réussite impressionnante et que, bah, que vous devez notamment à votre talent incroyable hein, pour pondre des slogans accrocheur, hein, tel que la force tranquille, carte noire, le Carte noir, le café nommé désir, ou, ou plus récemment, hein, le, le très controversé, si à 50 ans on n'a pas de bon relais, c'est qu'on a quand même raté sa vie, une théorie évidemment aussi choquante que pleine de bon sens, et à laquelle visiblement le, le peuple roumain semble adhérer à 5%, hein, dans le sens où, où je sais qu'à mon petit niveau, il y a eu un temps, là de Michael, un petit Roumain, en apparence adorable, qui comme ce soit le cas chez ces gens-là, il faut bien l'avouer, était en fait aussi menteur que chapardaire. Eh, bien, eh bien je peux vous dire hein, que, vu la collection de, de Rolex, iPhone, iPad et autres que 8 ans que les policiers ont retrouvé sous son lien hein, après mon appel anonyme, bien, bien, croyez-moi hein, que, que sur vos conseils, ce, ce petit chenapin de Michel n'a ben, pas attendu la cinquantaine hein, pour, pour réussir sa vie en détention. Et en parlant ben, de vouloir finir trop justement, sachez que si le publicitaire qui est en vous n'a pas peur le, le temps d'une soirée d'essayer de promouvoir un produit, hein, aussi invendable hein, que, que désormais quasi-périmé. Eh et moi, j'aime autant vous dire hein, que, que mon ascendant Vergeture et moi-même, oh, serions absolument ravis hein, de, de nous laisser tirer. C'est hein, aussi bien un 4 par 3 qu'entre 3 et 4. quasi toi je, je vous laisse réfléchir à, à ma proposition. Hein, en attendant, sachez qu'après l'émission, eh bien, eh bien, j'irai tenter ma chance en Grèce, hein, où crise oblige hein, ces deux dernières années, le, le nombre de SDF a augmenté de 25 et Donc si comme moi l'appartement vacant de l'amour qui est en vous ne que je suis d'accord. c'est de trouver enfin un nouveau locataire. Et bien, et bien n'hésitez pas à m'y rejoindre. À Bravo. Oui. À votre Bravo. La Morinade sur le Move avec Daniel Morin et Julia Foyce.